Mec, t'as vu les Upfronts cette année Ouais... Non mais les networks l'année prochaine, ça va être complètement dingue Une succession de seasons premières mais hallucinantes avec des sitcoms super cool à venir Ouais, carrément... T'as pas piffé un traître mot de ce que je viens de te dire, c'est ça Ah non, mais si si si, si. Le monde sériel est un monde particulier rempli de mots et d'expressions chelous. Si la culture sérielle est populaire aux états unis depuis un bout de temps, elle est finalement arrivée assez tard dans nos contrées. Par exemple... Le principe même de saison est connu en France qu'à partir du début des années 2000. La faute à plein de trucs, mais surtout à cette habitude de merde de la télévision française à diffuser les épisodes dans un ordre complètement aléatoire. Parce que finalement, c'est bien connu, ce ne sont que des conneries télévisées et on s'en branle de respecter une logique mise en place par une équipe de scénaristes. Bref, si toi aussi, il y a plein de termes qui t'échappent, j'en ai sélectionné 5 qui t'aideront certainement à suivre la prochaine conversation série entre potes. Let's go Mais à qui tu parles On va commencer gentiment avec la base. Les séries d'anthologie. Une série d'anthologie, c'est une série qui nous raconte plusieurs histoires différentes. Elles sont donc composées de plusieurs arcs narratifs finis, de taille variable, s'étalant généralement d'un épisode à une saison entière. Mais si l'on s'arrête là, on passe à côté de tout le charme d'une série d'anthologie. Une série d'anthologie est certes, comme je viens de le dire, composée d'une multitude d'histoires différentes, mais toutes plus ou moins liées les unes aux autres par une thématique, un style ou même des acteurs récurrents. Avec des exemples, c'est pas mal. La série The Twilight Zone ou la quatrième dimension nous raconte une histoire différente à chaque épisode. Les personnages et l'intrigue sont donc différents pour chacun d'entre eux. Pourtant, toutes ces histoires ont en commun leur thématique tournant le plus souvent autour de l'étrange et du fantastique. Les formules à show. Le formula show ou série à formule désigne une série dont chaque épisode est construit selon le même schéma narratif. Exemple ultra connu. Mission impossible est un peu l'exemple suprême du formula show. Chaque épisode est construit de la même manière. L'IMF reçoit une mission trop impossible comme manipuler un grand méchant pour obtenir des aveux, déstabiliser un gouvernement ou encore provoquer un coup d'état. Des trucs simples quoi. Pendant tout l'épisode, il prépare un plan complètement fucked up avec des déguisements, de la technologie du futur et plein d'autres trucs rigolos. Évidemment, à la fin, ils y arrivent et ça recommence à l'épisode suivant. Du coup, le formula show, c'est l'art de la répétition. Une formule répétitive qui varie cependant de manière plus ou moins évidente selon la série, en faisant évoluer les personnages ou en développant un arc narratif secondaire servant de fil rouge entre les épisodes. Bref, le formula show est un savant mélange de répétition et de variation. Sinon, ce serait un peu chiant. Faut pas déconner. Les soap opéra le terme soap-opéra ou opéra-savon Oh tiens, pro-type Si tu veux te la péter, tu pourras sortir à tes potes que ça s'appelle comme ça parce qu'à la base, c'était en grande partie financé par des marques de savon. Et ça, pendant les dîners un peu chiants, ça passe super crème. Bon après, il faut trouver le bon moment, quoi. Pas... Sinon, c'est pas drôle. Bref, le terme soap opera est généralement utilisé pour désigner tout type de feuilleton télévisé sentimental. Et dans un sens, c'est un peu vrai. En effet, le scénario d'un soap opera tourne généralement autour de plusieurs arcs narratifs mettant en avant la vie amoureuse des différents protagonistes à tel point que cela en devient très souvent ridicule. Sans parler de la qualité des dialogues qui sont mais Cependant, même si je ne suis pas particulièrement client de ce genre de programme, j'ai tout de même un certain respect pour les sopes. Ce qui me fait halluciner, c'est leur système de production. Un soap opéra, c'est très souvent une production quotidienne, et ce pendant toute l'année, avec juste une pause en été. C'est donc une production en flux tendu, où chaque épisode doit être fini en très peu de temps. Un épisode de Plus Belle La Vie doit être écrit, monté, tourné en quelques heures. Du coup, ouais, la qualité des soap opéra laisse à désirer, favorisant très souvent la quantité à la qualité. Mais je trouve très sincèrement que ce rythme de production complètement fou impose le respect. Bon, après c'est de la merde, hein. Les Upfront Les Upfront, c'est un peu le meilleur et le pire moment d'un séryphile. Il désigne le moment de l'année, généralement c'est en mai, où les chaînes américaines communiquent sur les nouvelles séries à venir sur leur programme. Bon ça, ça va, c'est cool. Mais les Upfront, c'est aussi la période de l'année où les chaînes décident si oui ou non une série est reconduite pour la saison prochaine. Et ça, pour le coup, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques. La Bible du scénario Dans un épisode précédent, je vous ai présenté le métier de showrunner. Dans les grandes lignes, le showrunner, c'est un peu le big boss de la série. C'est lui qui va gérer toutes les étapes de création de l'écriture du scénario à la réalisation et fait aussi le pont entre l'équipe de production et la chaîne sur laquelle la série sera diffusée. Mais le travail du showrunner commence véritablement une fois la première version de la Bible du scénario achevée. La Bible, c'est en fait la base de la série. Cela prend la forme d'un document plus ou moins gros qui indique tout ce dont les scénaristes auront besoin lors de l'écriture du scénario. Cela passe bien évidemment par les thématiques abordées dans la série mais surtout la description description des personnages. Une description pouvant aller assez loin, le but étant évidemment de ne pas créer d'incohérence entre l'ensemble de la série. Même si, et cela semble logique, la Bible sera vouée à évoluer en fonction de la direction que prendra l'œuvre. Et ce document est bien évidemment indispensable. Indispensable pour une simple et bonne raison, les équipes de production qu'elles soient affiliées à la réalisation, à la scénarisation ou même le showrunner en personne, peuvent changer plusieurs fois entre le pilote et l'épisode final. Du coup, pour garder un semblant d'homogénéité entre les différents changements d'équipe et que les personnages ne changent pas radicalement d'un épisode à l'autre, tout le monde se réfère au même document. Voilà pour l'été, je voulais vous prendre un épisode pas trop prise de tête, j'espère que ça vous a plu, et moi j'ai passé un bon moment, en tout cas le cadre est sympa. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait, quant à moi je vous dis à la prochaine.